Bonjour les amis, si vous avez des difficultés à avoir des bons résultats en bourse, en trading, que vous avez déjà essayé beaucoup de méthodes mais que vous avez toujours des problèmes pour avoir des résultats positifs constants eh bien je vous invite à vous intéresser au market profile. Moi ça fait 12 ans que je fais du trading, que j'ai suivi des formations, que je trade à mon compte. Et je dois dire que dès que j'ai découvert le market profile, d'abord j'ai été surpris de voir ce que c'était parce qu'il n'y avait plus du tout de bougies japonaises, ce que j'avais l'habitude d'utiliser depuis plus de 10 ans. Et pas, pas d'indicateurs que j'utilisais comme, comme beaucoup donc le récit, le stochastique, les bandes de Bollinger ou encore d'autres indicateurs. Et bien tout ça avait disparu et donc j'avais devant moi ce que vous voyez ici. Donc si je fais une extension vous voyez eh bien ce sont euh, des, des graphiques avec simplement des lettres. Alors c'est assez déroutant au départ. Et euh, je me disais mais, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Moi je ne comprends rien et après en me formant j'ai vu tout le potentiel de cette technique euh, de trading euh, qui, qui est un complément fantastique et qui permet en tout cas dans mon cas et dans celui de mes étudiants qui se sont inscrits à ma formation euh, d'avoir rapidement de très très bons résultats. Alors bien sûr j'utilise en parallèle encore les bougies japonaises mais euh, l'avantage de cette technique-là c'est qu'on sait avec une probabilité de l'ordre de 90% ou même plus ce que va faire le marché quasiment à n'importe quel moment de la journée. Vous voyez que chaque graphique là, qui, la plupart ont une forme assez similaire de D comme cela vous voyez, ou un ventre, il y en a certains qui disent que c'est un ventre et eh bien ça vous permet de savoir où vous positionner, à quel moment et de profiter de cette connaissance pour faire des trades de manière euh, totalement sécurisée avec une probabilité de réussite quasiment de 100%. Donc même si vous démarrez mal la journée et eh bien vous allez pouvoir rattraper très rapidement votre erreur et vous positionner vraiment dans le bon sens à n'importe quel moment. En plus de ça même lorsque vous démarrez la journée et eh bien vous allez pouvoir voir où le marché ouvre et ça vous donnera des indications de ce que va faire probablement le marché. Vous allez même pouvoir grâce vous voyez ici peut-être une petite ligne bleue et deux lignes rouges savoir combien de ticks va faire le marché dans la journée avec une probabilité quasiment exacte à 10% près. Donc c'est pour ça que si vous avez des difficultés encore à avoir de bons résultats en trading et eh bien je vous invite à vous intéresser à ça. Il y a encore très peu de formations valables qui existent aujourd'hui à ce niveau-là. Moi j'ai une formation donc j'ai des étudiants qui sont en train de suivre cette formation. Alors ils la suivent, je suis en train de la développer donc cette formation elle n'est pas encore terminée mais euh, l'avantage c'est que mes étudiants peuvent euh, en bénéficier déjà au fur et à mesure. Et euh, donc euh, je fais des nouvelles vidéos, j'apporte un complément d'informations et je peux vous dire que ça donne des résultats vraiment fantastiques. Et vous pouvez trader à peu près tous les marchés. Vous avez, vous avez peu de plateformes donc qui, qui utilisent cet indicateur, vous avez même la plateforme, euh, euh, donc qui, qui fait, vous avez des plateformes qui font payer même cet indicateur. Mais vous avez la plateforme que moi j'utilise qui est Tradovate qui donne euh, cet indicateur euh, gratuitement et qui fonctionne extrêmement bien, elle est très facile à utiliser. Et en plus de ça donc on peut trader également avec le carnet d'ordre. Donc vous avez un tas de possibilités qui renforce votre conviction dans, dans vos trades gagnants. Et je peux vous dire que moi je ne peux plus me passer de cette technique-là parce que réellement ça a changé totalement mes, mes trades, ma possibilité donc d'avoir des résultats positifs très rapidement et quotidiennement. Donc en plus de ça avec un capital relativement réduit vous pouvez faire des résultats vraiment très très bon, très rapidement, gagner tous les jours plusieurs centaines d'euros. Donc c'est tout à fait possible parce que vous pouvez charger votre trading, vous pouvez prendre plusieurs lots, plusieurs positions, vous avez quasiment une certitude d'avoir des résultats positifs sur chaque trade. Que vous tradiez le, le, le DAX, que vous tradiez le Bund et eh bien vous allez avoir des des résultats euh, quotidiens vraiment euh, très bons. Alors je peux vous dire qu'il y a énormément de traders qui ont de très bons résultats qui utilisent euh, cette technique-là et euh, il faut pas faire beaucoup de, de ticks. Si vous tradez à, à 10 euros le tick et eh bien euh, vous voyez, euh, 40 ticks sur la journée c'est facilement fait, ça vous fait 400 euros par jour. Faites le calcul euh, si vous tradez euh, 20 jours et il ne faut pas trader toute la journée pour ça, ça dépend le marché que vous utilisez. Mais vous avez des marchés qui font facilement 100 à 150 ticks euh, sur la journée quotidiennement. Donc je peux vous dire que ça commence à chiffrer. Donc euh, si vous cherchez vraiment une méthode efficace, si vous avez essayé toutes sortes de méthodes mais que vous faites partie des 95% de personnes qui n'ont pas de bons résultats en trading et eh bien envisagez cela. Le market profile, vous trouverez en dessous des informations sur ma formation ici au-dessus également. Vous verrez que ça va changer probablement totalement votre vision du trading et si vous voyez une autre manière de trader ici, ben je peux vous dire que cette fois-ci c'est la bonne, c'est celle que vous cherchez pour avoir rapidement des bons résultats. Alors rapidement bien sûr il faut s'adapter, hein. je ne vous dis pas qu'il ne vous faudra que 2-3 jours, il vous faudra peut-être 2-3 mois pour vous adapter à ça. Mais songez quand même qu'après euh, c'est pendant des années que vous pourrez avoir des résultats quotidiens et gagner euh, peut-être des milliers d'euros euh, tous les mois grâce à cette technique avec un capital encore tout à fait euh, raisonnable. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, regardez mes autres vidéos et euh, j'aurai certainement euh, des témoignages de mes étudiants très prochainement. Euh, parce que j'ai créé un groupe Facebook euh, aux personnes donc euh, aux étudiants qui suivent ma formation et donc un groupe privé dans lequel donc euh, on s'entraide, euh, on se donne des conseils, euh, j'apporte bien sûr euh, mes connaissances. Mais je continue également à apprendre parce que ça ne fait que quelques mois que j'utilise cette technique. Et j'ai encore beaucoup de choses à approfondir mais ça donne déjà d'excellents résultats. Si vous voulez me suivre et profiter de cette dynamique avec mes autres étudiants et eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.